Comment vivre à Bali et comment j'ai fait pour venir m'installer à Bali pour quelques mois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement quel a été le parcours, le processus entre guillemets pour que je vienne justement m'installer à Bali pour quelques mois afin de gérer mes investissements immobiliers. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment potentiellement texpatrier à Bali pour des fins immobilières, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Tu connais la chanson tu nous mets un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à faire connaître cette vidéo à des personnes comme toi. Ça nous encourage également à continuer à te produire du contenu depuis le 10 septembre 2017. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès justement à une masterclass où je t'explique pas à pas comment devenir investisseur immobilier et surtout comment j'ai pu investir à Bali afin de pouvoir y séjourner plusieurs mois par an sans stress. cette vidéo, comme tu l'as constaté, on se retrouve chez moi à Bali, donc dans la villa que j'ai louée. On va déménager dans une prochaine villa d'ici quelques jours, mais voilà. Là, c'est le coin savers. Donc, c'est là que je viens tous les matins pour euh, ben voilà méditer, euh, faire mes affirmations, relire mes objectifs, planifier la journée, les stratégies, etc., etc. Donc, vraiment, c'est un coin que j'apprécie beaucoup. Comme tu l'as constaté, voilà, il y a pas mal de verdure, il y a des petits poissons et tout et tout. Donc, franchement, ici le matin, c'est top. Donc Comment j'ai fait pour venir vivre à Bali Dépendamment de quand tu vas regarder cette vidéo, sache que je suis venu à Bali en pleine pandémie. Sachant que les frontières étaient fermées, sachant que c'était impossible de venir à Bali. Mais bon, il y a de cela quelques mois, ça fait quasiment un an au moment que je tourne cette vidéo, c'est que j'ai décidé d'investir à Bali. Comment j'ai pu investir à Bali Et d'où m'est venue l'idée d'investir à Bali C'est tout simplement euh, ben les rencontres. Si je t'ai fait des précédentes vidéos sur les habitudes, des entrepreneurs, millionnaires, voilà. Euh, C'est tout simplement via des rencontres en fait. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai investi en immobilier en France, au Cameroun, au Canada. Et de par justement, ben, mon expérience, je suis rentré en contact avec Laurent. Donc, que tu as très certainement vu sur cette chaîne YouTube ou même dans mes stories sur Instagram. Euh, justement, qui lui voulait investir au Canada Donc, on l'a aidé dans ce sens. Mais par échange de bons procédés, voilà, il m'a fortement parlé de Bali, en me vantant les mérites en termes de rentabilité. La vie sur Bali, voilà, on est sur une île vraiment très belle. Il fait beau toute l'année. Voilà, tout, tout ça, c'est des choses qui m'ont un peu séduit parce que c'est vrai. On ne va pas se mentir que bon, l'hiver à Montréal, à un moment donné, euh, c'est un peu, voilà, il commence à, ça commence à être un peu trop long. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas investir dans un bien immobilier qui va bien évidemment m'ont de l'argent parce que voilà, c'est l'idée aussi d'investir en immobilier. Et, mais n'oublie pas pourquoi tu veux de l'argent pour ton pourquoi et pour atteindre tes objectifs, aider la famille, etc. Je passe. Donc, je me suis dit voilà, pourquoi ne pas investir dans l'immobilier pour pouvoir à la fois me générer de l'argent et aussi en profiter à titre personnel ou utiliser mes revenus pour profiter d'autres endroits ici à Bali et même ailleurs je m'explique. Une villa comme celle-ci peut rapporter jusqu'à... Comme celle-ci où je suis là, tu as dû voir la visite. Elle peut rapporter jusqu'à, je pense, 4 000 à 5 000 dollars canadiens par mois. Imagine, tu investis dans ce type de projet qui te génère ce type de revenus. Tu peux, si tu le souhaites, à certaines périodes, séjourner dans cette villa. Sinon, utiliser les revenus pour séjourner dans d'autres villas. Et même si tu n'es pas sur place, tu peux utiliser ces revenus pour séjourner dans d'autres villas, partout ailleurs dans le monde. Donc, en gros, ça ne te coûte rien de pouvoir voyager et vivre dans de bons endroits. Donc, c'était ça mon plan. Donc, c'est là que je me suis renseigné. Donc, voilà, Laurent, il m'a tellement vendu le truc que je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que je saute dans le vide. Et c'est là où j'ai fait appel à des partenaires. Donc, mon partenaire qui est un ancien participant à nous. Donc, on s'est associé. On a investi pour près de 500 000 dollars cash sur cette, ben, à Bali, en fait, dans, dans une villa de cinq chambres. On l'a appelée la Villa Mugiwara pour les fans de One Piece. Voilà, vous savez de qui il s'agit. On l'appelle la Villa Mugiwara. Et euh, voilà, c'est une villa de cinq chambres qu'on va louer sur Airbnb ou en location longue durée meublée. Et voilà, ça va nous permettre justement ben, de profiter de cette villa-là. Euh, donc ça, c'est la, la stratégie d'investissement. Maintenant, l'avantage... De d'avoir un bien immobilier ici, si c'est que tu le fais via une société donc on a créé une société on est trois hein? donc il euh, y a mon partenaire il y a ma fiancée et il y a moi donc on est trois dans la société pour faire cette acquisition de terrain sur lequel on construit une villa de cinq chambres et cette société nous donne certains avantages en tant qu'investisseur donc vu qu'on a investi pour près de 500 000 dollars ici à Bali ça nous donne la possibilité d'obtenir un visa d'affaires dans un premier temps. Et c'est ce qui m'a permis finalement de venir à Bali via un visa d'affaires. Pendant que tout le monde est confiné à Montréal ou à Paris, donc moi je me suis renseigné, je me suis dit « Ah ok, les frontières sont fermées. » Heureusement que je suis têtu parce que j'ai creusé. Je me suis dit « Mais quand même, j'ai investi un demi-million là-bas. Je peux pas laisser mon demi-million à Bali. » Donc euh, voilà, il faut quand même que je puisse venir voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là que je suis rentré en contact encore avec Laurent qui m'a dit que, mais en fait, tu peux avoir un visa business. Donc là, j'ai sollicité les personnes qui m'ont fait un visa business de par mon entreprise. Donc, j'ai eu le visa business. Donc, je suis arrivé ici tranquillement. Voilà, sachant façon que les touristes, ils ne pouvaient pas rentrer dans le pays. Moi, je suis arrivé ici. Donc, j'ai eu un visa de 60 jours renouvelable, si je ne me trompe pas trois fois. Donc, je peux rester 180 jours ici sans problème pour justement gérer mes investissements. On va aller plus loin. C'est que, bon, vu que j'ai fortement apprécié l'endroit, je me suis dit, bon, allez, 60 jours, c'est peu. Si je pouvais rester un peu plus longtemps, par choix. Hein. Donc, moi, j'aime bien avoir le choix. Ça ne veut pas dire que je vais rester ici plus longtemps, mais je me dis, bon, disons que demain, on ne sait pas, et ça peut arriver, les frontières sont fermées de partout. Je ne peux plus retourner en France, je ne peux plus retourner au Canada. Voilà, ça serait pas mal de pouvoir rester ici, vu le cadre. Le coût de la ville n'est pas très cher, le cadre il est bon. Voilà, j'ai commencé à faire des contacts et tout et je peux travailler de partout, que ce soit pour la France, le Mexique, les États-Unis. Voilà, tous mes clients, ils sont à l'extérieur et on travaille à distance. Je continue à investir en immobilier à distance. Donc, pourquoi ne pas rester là Et c'est là que j'ai demandé un visa investisseur de deux ans. Donc, au moment où je te parle j'ai soumis la demande, Ça me, ce qui me permet de rester deux ans ici si je le souhaite. Ça ne veut pas dire que je vais rester deux ans, mais je me vois bien passer plusieurs mois dans l'année sans avoir de contraintes, de devoir renouveler mon visa touristique ou je ne sais pas quoi. Et ce, ce que je te dis là, je l'applique pour tous les pays dans lesquels j'ai investi. Le Cameroun, c'est pareil. Le Mexique, c'est pareil. Bon, le Canada, c'est déjà, déjà bon. Euh, la France, bon, voilà. j'ai la société française, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, les États-Unis aussi. Donc, voilà, ça me permet de pouvoir aller dans toutes les zones que j'apprécie où je prévois passer du temps partiellement dans l'année sans avoir euh, de problème en fait. Donc, c'est là où je vais t'emmener, c'est que tu peux venir à Bali via de l'investissement immobilier. Tu n'as pas forcément besoin ben voilà, de lancer une entreprise dans tel ou tel secteur ou d'être entrepreneur. Tu peux également le venir en étant investisseur. Donc, notamment via de l'investissement immobilier. Les tickets d'entrée sont quand même élevés. C'est la raison pour laquelle tu peux faire appel du renfort, comme on dit. Donc, tu peux voir 2 3 4 potes à toi. Vous vous mettez ensemble, vous achetez un bien. Et honnêtement, la beauté de ça, c'est que tu peux en bénéficier à titre personnel et tu peux te générer des rentes immobilières qui vont te permettre ben, de profiter d'autres endroits. Ça se trouve, je vais jamais habiter dans cette villa. Ça se trouve, elle va tellement me rapporter que je vais me dire, ben, pourquoi ne pas utiliser cet argent-là pour louer plusieurs villas sur... Euh, ben, je peux changer de villa tout, toutes les semaines. tu vois Donc, ça peut être pas mal. Donc, clairement, voilà, c'était ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Donc, les raisons pour lesquelles je suis venu ici. Donc, ça va également ouvrir pas mal d'opportunités à la communauté qui me suit de pouvoir investir en immobilier, on pouvoir vous mettre en relation avec Laurent, le moment venu, etc. Donc, n'hésitez pas à nous, les laisser, à nous laisser savoir ça dans les commentaires car il y a pas mal d'opportunités à saisir ici. Et honnêtement, voilà, le cadre de ville est bien. Ça, je peux pas le mentir. Enfin, ça, je peux pas... Je ne peux pas te dire le contraire par rapport à ça. Le cadre de vie, il est vraiment bien. Et ça fait réfléchir, mais bon, on n'oublie pas le Canada parce qu'il y a aussi pas mal de deals à faire de l'autre côté. C'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu as apprécié de cette vidéo. Dis-moi si tu souhaites à un moment donné dans ton parcours d'investisseur d'investir à Bali. Je vais te partager les chiffres le moment venu. Laisse-moi savoir dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. On se retrouve très prochainement. Pour une nouvelle vidéo, toujours à Bali. C'est Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.